Bonjour, moi je m'appelle Sophie Dacosta, j'ai 44 ans, je suis née le 20 mars 1975. Je suis maman de trois enfants, je travaille à mi-temps seulement, à cause de ma maladie. Je ne suis pas riche et je ne veux, je veux pas être riche non plus, je veux être seulement heureuse. Et euh, j'étais un an avec Guilherme Daniel, et euh, voilà, ça n'a pour certaines raisons. Il est parti en juillet, en septembre on s'est vu. et après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait mes recherches, et je suis tombée sur Maître Kayassi. Euh, j'ai lu les commentaires, j'ai lu son travail, ça paraît un monsieur quand même sérieux. j'ai mis mon espoir, mon dernier espoir, au Maître Kayassi. Et euh, je suis croyante, tout ce qu'il me demandait je le faisais, et euh, j'espère que ça marche maintenant. Au revoir.